Y'appelez pas, vous allez bien ou quoi Je suis un survivant. Alors là tu vas te dire, ouais t'es un survivant de quoi De la guerre du Vietnam De Verdun Non de la grippe, de la grippe, simple, juste la grippe. Je vous épargne vos euh, blagues, ok Je n'ai pas bu du bouillon de chauve-souris, non. Je n'ai pas le coronavirus, hein parce que ça fait deux jours dès que je dis j'ai la grippe. On me dit, eh, t'as le corona, reste une pizza, c'était cool de te connaître. Allez vous faire foutre Même si je mentirais si je disais que j'y ai pas pensé un instant. Puis je me suis dit calme-toi, il y a peu de chance quand même, donc tu vas pas emmerdé ces braves types du SAMU ou des hôpitaux. Et de toute façon, aujourd'hui, j'ai repris les couleurs. C'est la première nuit complète que je tape en 3 jours. Oh, C'était un enfer Je me sentais vraiment pas bien. Mais je pense que maintenant, tu le vois, je suis bien. Et tu le vois grâce aussi aux produits que les frérots de chez Elgato m'ont envoyé. Ça fait quelques semaines que j'ai cette jolie lumière... Regardez-moi cette belle gosse. Wouh Ainsi que ce joli fond vert que je n'ai pas encore utilisé, mais dont je trouverai l'utilité un petit peu plus tard, ça y a pas de problème. Je vous mets les liens des deux produits dans la description. Vous pouvez les retrouver chez à peu près tous les streamers, ça peut être utile. Je les remercie. Bon, maintenant que je vais un petit peu mieux, du coup, je peux enfin faire des vidéos. J'avais fait une vidéo il y a deux semaines où j'avais sorti le fusil à pompe sur Shipment. Et même si ça va bientôt faire trois mois que le jeu est sorti, j'avais quand même réussi à choper des gens qui m'ont dit "Ah tu pourris le build. C'est bon, c'est bon. Oh, vous me saoulez sérieux. Du coup, cette fois, j'ai dit on va pas sortir le fusil à pompe, on va sortir. Euh, le sniper, donc aujourd'hui c'est parti pour un épisode du G sur le sniper sur ship c'est parti, bon je me suis découvert une vocation avec cette arme là, ce, cette carabine en fait c'est quand j'ai monté l'arbalète c'est là où j'ai compris tu vois, en faisant de multiples kills que je suis très très fort bon je vais m'excuser d'avoir la voix du père Fouras dans cette vidéo, hein, vous m'en voudrez pas trop ça sera pas très sexy, pas très nuéleuse, ni très agréable à écouter on va faire, on va faire, faire va... oula doucement toi, doucement tu vas te calmer, tu vas te calmer Hop là, petit double... Oui Oui Attends, parce que vraiment, en off, tu vois, quand je joue en off... J'arrive à caler des belles séries, des petits trips, des petits quadras. Et j'ai envie de refaire la même en vidéo, tu vois. Parce que je sais que vous, vous aimez le beau jeu. Nous, on est là pour le beau jeu. On est là pour le beau jeu. Ouh, Attention Hop là Non NON, dommage, ah, le beau jeu, à la recherche du beau jeu, les gars À la recherche du beau jeu, à la recherche du beau jeu, à la recherche du, du, du, du, du. Beau jeu, NON, le beau jeu me fuit, comme l'équipe de France de Didier Deschamps Mais on avait la victoire, donc c'est bon. Ça va, ça compense quand même pas. Hop là, un petit kill, attention. Franchement, je vais vous dire un truc, les gars, cette maladie que j'ai eue, c'était un mal pour un bien. C'était un mal pour un bien, vraiment, je ne regrette pas trop. C'était un peu chiant. Et grâce à celle-ci, j'ai commencé à regarder un animé qui s'appelle Oula. Attends, s'appelle My... My Hero Academia, magnifique. Magnifique parce que oui, quand t'es malade, tu restes dans ton lit comme un gros connard et avec euh, ma petite euh, télé à 500 balles achetée avec l'argent des abonnés, bah, j'ai pu euh, du coup euh, regarder cet animé et découvrir. Moi, j'ai regardé quatre épisodes, hein, mais euh, je kiffe. Je sais pas s'il y en a ici qui vont déjà conseiller cet animé mais euh, une dinguerie sur ma hein. Vraiment, vous avez euh... si c'est le cas, vous avez bon goût mes euh, le frérots les abonnés. Le bon jeu La dame La dave Directement, En fait, cette arme-là, tu vois, quand je joue avec, j'ai du mal à dire que c'est un sniper, tu vois. C'est pas vraiment un sniper, parce qu'elle a une trop grosse cadence. Elle se joue pas comme un sniper, ça te donne le droit à l'erreur, tu vois. C'est un peu l'arme des infidèles, ça c'est l'arme des ça, l des mecs qui trompent leur meuf, tu vois, et qui ont une seconde chance dans la foulée. Genre, tu te rates, c'est pas très grave, parce que dans la foulée... Hé, hey, laissez-moi spawn au bout d'un moment Ah, oh, direct derrière. Ah, oh, je peux pas l'envoyer à notre adapte déjà. C'est dommage. Merde. Bon, je tenais à vous remercier. Vous avez kiffé la vidéo Cracovie, voilà. Euh, vos commentaires étaient trop sympas. Vous avez adoré. Moi aussi, j'ai adoré la faire. En plus, vous avez pas menti. Hein. Je vous avez dit c'était la vidéo la plus travaillée que le vlog le plus travaillé que j'avais sorti sur ma chaîne. Franchement, pour le coup, il n'y a pas eu de mensonge. Ouh là là, sur la marchandise de la part de Zach, il n'y a pas eu de mensonge. Donc, globalement, vous avez adoré, et en plus de ça, vous avez été tellement sympa que j'ai même pas eu à supprimer un seul commentaire. C'est-à-dire que euh, madame n'a même pas essuyé un commentaire désagréable de votre part, et ça, ça me fait plaisir. Tu sais, tu connais, il y a des abonnés un peu beauf dans l'autre qui hein, sont pas drôles et qui vont dire des truc J'ai même pas eu à modérer, tellement vous avez été cool, vous n'avez vous pas comporté en fait comme le sol. Et ça, croyez-moi que ça compte pour moi. Je suis quelqu'un, moi, qui ne montre pas trop euh, ma vie privée, tu vois, que ce soit euh, meuf, euh, maman, euh, famille, toutes ces conneries. Et ça me fait plaisir d'avoir pu euh, vous la montrer un petit peu sans que... Euh, de bonhommes qui euh, mettent des commentaires main dans le slip. Voilà, alors en plus j'ai travaillé le format voix off et tout, et ça nous a plu. Donc, moi c'est lourd, je compte en refaire. Et la prochaine ville, ce sera Budapest. Mon frère, Budapest, j'ai envie d'aller en, en Bulgarie Non, Budapest en Bulgarie. Oh, je sais pas, de dire de bêtises. Hitmarker, bon, lui, là, je lui mets avec Marker, mais ça compte pas ce week-end, parce que vous voyez, j'ai encore parlé du mode League récemment, etc. Il y avait la première Code War League, genre euh, la première épisode, tu vois, de la laine Call of Duty Modern Warfare, etc. Enfin, là, c'est des WM. C'est trop marrant parce qu'il y avait un open event, tu vois, un event ouvert, pour euh, ceux qui n'étaient pas pro, je sais plus exactement comment ça se passait, bref. Mais en gros, on euh, yeah, casse-les spawns, c'est Comment ça fait la C'était rapide, hein Donc je vous disais, du coup, ouais, ce week-end, il y a eu la première LAN. Et en fait, une partie de celle-ci, euh, de, de l'open euh, du tournoi ouvert, tu vois. Oh là, le Zut La première partie de ce tournoi ouvert euh, était jouée. Bon, s'il y avait des belles stations, etc. Mais, no fake, c'était. Oh, shipment quand t'es comme ça, qu'est-ce que je te déteste. Merci. Nooooon, 0-4 au oh star Wouhou 0-4, 3 spawn hein, c'est un plaisir. Attends, attends, attends. Vraiment que je vous raconte ma vie, là. Voilà, petit double Voilà, petit triple Et voilà, c'est comme ça qu'on se relève Après avoir mal démarré, woohoo Du coup, ouais, ils avaient joué une lane dans un garage, et en fait, si tu veux, j'ai vu des... Oula Vu que je l'ai mis en sale coup j'ai eu des bonhommes se plaindre, ouais, on dans un garage machin, sauf que ouais, sauf que le cash price c'était de 250 000 dollars, Oh là là, comment il a pris cher. Attention, peut-être encore un autre gars. Oh là là, il, il s'allonge comme une petite. La monétisation, on la respecte, on a envie d'avoir des tubes. Donc, non, j'ai vu ouais, des bonhommes se plaindre d'effectivement jouer dans une sorte de grand ja garage aménagé, mais c'était aménagé propre, hein, c'était pas crasseux, tu vois. Alors que, tu vois, ils étaient placés là, et pour jouer pour un cash price de 250 000 balles, les conditions étaient quand même bonnes. Non, non, non. Excusez-moi, j'étais scandalisé, parce que frérot, euh, vous êtes devenus euh, trop luxueux, là, les joueurs Call of Duty, là. comment ça, vous vous plaignez de ça Vous jouez pour 250 000 balles, et vous arrivez à vous plaindre Gros, moi, à l'époque, je jouais dans des gymnases à Waplage, pour 150 balles, j'étais casté par Surion, qui avait la voix cassée à la fin du week-end, gros, on mangeait des pâtes au kebab, on jouait dans des salles à Sergi, à la SFCO, dédicace à eux, d'ailleurs, je crois que c'est fini. Mais ils auront fait vide la scène quand même pendant un long moment. Ça dormait dans des hippies budget, gros, ça... Oh, quel enfer, quel enfer, les mecs qui jouent au bouclier. Je vous jure, au début, j'avais pas compris pourquoi il y avait des bonhommes qui jouaient au bouclier. Mais ensuite, j'ai réfléchi. C'est ceux qui veulent pas se faire tirer dans le dos, bon. enfoiré. Allez, ouais, toi, dans ta race, toi. Oh, le double Pas, pas avec marqueur, tiré dans le haut du corps Je suis, dans la, merde. Oh, je suis encore dans la merde Je suis encore dans la merde Hop là, encore un kill Ah j'étais dessus, j'étais dessus Non, il a spawn dans mon dos Donc ouais, excusez-moi, respectez les OG là. Jouez dans des garages à 250 000 balles Et soyez contents, ne vous plaignez pas de ça Maintenant ils, euh, ils veulent tous jouer dans Disneyland ou dans les studios de Dorsel TV, vous êtes des où vous. Pensez à l'époque quand nous on se faisait commenter par Surion et Iceman et qu'on jouait pour des chèques cadeaux et qu'on bouffait des pâtes au kebab et des sandwiches dégueulasses, ça c'était l'authenticité mon frère. Mais par contre j'avoue que l'authenticité elle rapportait pas de cul hein. ouais. Boum, ok bon, c'est des bottes hein, J'ai pas encore rentré un vrai clip là, le maximum que j'ai fait c'était un clip. Un kill, allez, un petit clip. Ouh, je fais une chère. Vas-y, on va se concentrer, on va tenter de rentrer le vrai clip. The, the true clip. Le vrai clip. Le vrai hit marker. Double. Triple. Allez, encore, encore. Triple, triple, triple. Mais il est au milieu de mes alliés, il regarde pas n'importe quoi cette map t'imagines l'algorithme de spawn comment il est débordé par cette map regarde l'algorithme de spawn il en peut plus regarder à droite à gauche devant derrière on dirait la biétrie du stade de France quand il y a Tokyo Hotel qui vient Tokyo que je oh, okay, mais je vais pas aller voir moi. allez si je vais quand même aller voir hop là, oh, le petit kill Oh là là, c'est une 4 Non Allez, allez monte mort, je veux plus, je veux plus. Et on va aller voir là-dedans. Oh, dommage Mais Et... même, ils ça. Je reboute avec sa carabine, il n'y a pas à challenge. Hop là, un petit kill encore. Hop là, mais vous voyez comment je suis à l'aise avec cette arme. Hop là, c'est mon terrain de jeu. C'est mon terrain de jeu, je vous dis. Un drone, un drone. Allez, on peut encore faire mieux là. Par contre tout le monde s'en fout de l'objectif. Hein. Bon, moi, le premier, j'ai vais Je vais éviter de faire des reproches aux autres, alors que je suis le pire en la matière sur cette partie. Il y a quelqu'un là-dedans. Je vais vous voir, il est Vous êtes chiant, hein. Ils sont chiants hein, les campeurs. Oh non Oh j'ai failli mourir. Oh let's go, let's go. Et bientôt un adave. Oh, encore un kill. Ah un adave, un adave, un adave. Let's go la dave de Zach. La DAV de Zach en mission. Ah la carabine Encore encore un kill, encore 125 points. Hop là, Adam Youhou On s'en fout, on a l'Adam Ne se passait rien, trop encombré, bande de racistes. Oh, le trip à la grenade Oh, le trip Le trip, mesdames et messieurs Non, par contre, là, il y a trop de grenades.